Bonjour. Euh, me revoilà, je suis là maintenant pour vous parler de full remote. Alors, euh, pourquoi le full remote Parce que euh, ça fait quelques années que je traîne mes pattes un peu partout dans différentes boîtes et différentes structures, que j'ai bossé euh, à la fois en agence, à la fois en start-up, à la fois en indépendant, qui est aussi une forme de remote et j'ai toujours tâché d'une façon ou d'une autre d'imposer une forme de remote au sein des boîtes dans lesquelles j'ai bossé. Soit parce que c'était dans l'ADN de la boîte, auquel cas c'est confortable, soit parce que c'était plus confortable pour moi et à un moment c'était une nécessité pour moi de ne pas systématiquement me déplacer au bureau tous les jours, etc. Euh, L'idée c'est de vous faire un retour d'expérience un peu de cette mise en place du remote, à quoi ça correspond, comment on peut y arriver, quels sont les bons outils, etc. Euh, c'est relativement dense, mais j'espère qu'à la fin vous pourrez en ressortir avec les, les éléments euh, nécessaires pour, euh, pour pouvoir essayer de mettre ça en place de votre côté. Il y a des gens qui sont déjà en remote, total ou partiel Ouais pas mal de gens quand même. En fait c'est cool parce que euh, je pensais en préparant cette conf que c'était un truc qui était encore assez peu admis et finalement je me rends compte à chaque fois que je la donne qu'il y a facile la moitié des gens qui sont déjà sur une certaine forme de remote. Et euh, donc c'est plutôt chouette. J'espère que pour vous ça vous permettra d'enrichir un peu votre expérience. Alors l'idée c'est de se dire déjà euh, le remote qu'est-ce que c'est euh, il convient de définir quelques termes quand même pour être capable de vous donner un peu d'infos et un peu de retour dessus. Donc concrètement, ça correspond à quoi Ça correspond au fait de travailler avec des gens euh, dans un environnement distant, ça veut dire collaborer aussi avec, euh, avec ces différentes personnes, donc euh, être capable d'échanger avec eux sur les problématiques euh, liées au travail. Ça peut être dans un contexte d'entreprise, mais ça peut aussi être sur des contextes de, de projets euh, qui peuvent être des side projects. -à, à partir du moment où on travaille sur des projets open source et qu'on est contributeur sur un projet open source, on est dans un contexte de remote. Et il faut bien être capable de s'adapter à ces environnements-là. Donc ça concerne notamment ce qu'on appelle le full remote, c'est-à-dire le travail à distance complet, mais pas que. Ça concerne qui En gros, ça concerne, euh, qui est, euh, boîtes boîtes euh, ça concerne tout ce qui est grosse boîte ou boîte de la startup nation. Ça concerne tout ce qui est groupe, tout ce qui est association, tout euh, ce qui est euh, groupe d'activistes, ou groupe d'activistes, tout ce qui est communauté, travail open source, etc. En gros, ça s'applique à peu près tout le monde. Et je vois assez peu de contextes, si vous en avez, je suis preneur, dans lequel le, le remote est totalement inapplicable. Il euh, y en a, un, je ne dis pas le contraire, mais. Euh, Ouais, l'administration française, effectivement. Et encore, ils y viennent, hein. il y a des gens qui travaillent de plus en plus en remote. Donc, ce qui est, ce qui est... Alors voilà, après c'est quand tu quand as des contraintes physiques. Typiquement, effectivement, euh, si tu es au contact de clientèle, euh, c'est compliqué d'avoir une boutique et de travailler en remote. Il voilà, y, y a un peu des limites comme ça. Mais après, à partir du moment où tout ce qui est nécessaire, c'est euh, d'être derrière un poste de travail et, euh, et d'avoir un accès réseau, euh, c'est accessible de peu près n'importe où, quoi. Alors, qui est concerné euh, Ou en gros à qui j'ai pensé quand j'ai commencé à rédiger cette conf euh, J'ai pensé à tous ceux qui ont envie d'avoir du remote mais qui ne savent pas comment le mettre en place ou comment l'appliquer. Que ce soit les gens au sein des entreprises ou que ce soit l'entreprise qui va y mettre en place du remote. Parce qu'on a des gens qui sont proactifs là-dessus, c'est cool. Euh, vous qui pensez qu'on ne peut pas travailler à distance, le but du jeu est de vous démontrer que si c'est vrai, vous qui euh, dirigez un projet, une start-up, une structure, et qui considérez que toutes les rockstars vont se battre pour venir bosser dans votre boîte, erreur, elles ont déjà une vie quelque part avec des amis, elles vont pas déménager pour venir à côté de chez vous et s'installer dans votre boîte. Donc à un moment, il va falloir leur donner un contexte dans lequel elles peuvent travailler correctement. Donc l'idée, ça va être de passer au travail à distance. Alors effectivement, euh, travailler à distance, ça a beaucoup d'avantages. Donc je parle vraiment sur 10 ans de retour d'expérience de travail à distance. Euh, c'est plus simple parce que vous pouvez découper votre journée plus correctement, c'est plus adapté à vos rythmes de travail. Vous pouvez le faire à peu près partout, comme vous voulez, et sur les horaires qui vous conviennent. Donc vous n'êtes pas contraint sur du 9-17 au bureau, du 10-18 au bureau, etc normalement ça vous donne une meilleure qualité de vie parce que vous avez moins de déplacements, vous le gérez mieux ça diminue votre empreinte carbone si vous êtes soucieux du fait c'est plutôt cool, si vous n'êtes pas soucieux du fait il intéressi... faut vous y intéresser <rire> euh, mais c'est pas magique ça a aussi énormément d'inconvénients euh, concrètement c'est pas un truc qui se met en place en claquant des doigts, on se dit bon bah je bosse de chez moi et puis il a plus de soucis ça va nécessiter beaucoup de discipline et beaucoup d'autodiscipline euh, ça veut dire faire notamment attention à soi, attention à la distraction s'il y a un truc auquel je ne m'attendais absolument pas en, commen en commençant à travailler à distance et que j'ai découvert en commençant à travailler à distance c'est que finalement c'est une expérience sur laquelle on en apprend beaucoup sur soi et on, il va fa être, falloir être capable de se découvrir beaucoup et être prêt à trouver des trucs qui ne sont pas forcément très cool et à se découvrir soi-même comme étant euh, bah, peut-être un peu plus procrastinateur que ce qu'on pensait ou peut-être... Ouais, donc, il faut être prêt à faire un petit travail d'introspection aussi sur soi. Alors, petit tour des mythes et fantasmes autour du télétravail qui sont, je vous les assure, des, des phrases que j'ai réellement entendues en parlant de télétravail. Alors, on m'a déjà dit que, de toute façon, on pouvait bien bosser que si on était tous ensemble au même endroit. Je ne vois pas pourquoi. Euh, surtout quand on est euh, parqué dans des open space avec euh, du bruit et de l'action et de l'activité autour, quand on a besoin de se concentrer, clairement c'est chiant. Donc je ne vois pas pourquoi on bosserait mieux en étant tous au même endroit, C'est pas vrai. Comment je peux être bien sûr que tu bosses Eh ben tu peux pas. Il va falloir me faire Confiance. Et euh, c'est peut-être un des plus gros soucis qu'on a dans nos organisations et dans nos structures aujourd'hui, c'est ce problème de confiance. Il va falloir, si on recrute des gens, on les recrute parce qu'on a confiance dans le travail et la valeur ajoutée de ce qu'ils font. Donc à un moment, il faut faire confiance et pas fliquer les gens. Donc euh, tu peux pas être sûr que je bosse, le seul moyen ça va être de regarder ce que je te livre. Et c'est pas grave, t'as pas besoin d'avoir la tête au-dessus de mon épaule. Alors pas de série, du profit. Alors celle-là, quand j'ai entendu elle m'a fait super mal. On m'a dit « Oui, de toute façon, euh, les devs euh, qui préfèrent passer leur temps sur Netflix plutôt que de bosser... Euh... » Celle-là, elle était rude. Euh, alors déjà, si je veux passer du temps sur Netflix, c'est mon problème, pas le tien. <rire> et puis, euh, et puis euh, je, je peux aussi bosser en ayant un fond, euh, en ayant une série j'ai connu, et je connais encore heureusement, c'est toujours un ami euh, un des meilleurs intégrateurs qui soit et franchement ce type fait un boulot extraordinaire et quand on bossait ensemble en agence il avait sur son écran, systématiquement dans le, le quart inférieur gauche de l'écran un film qui tournait en permanence et il matait des films en même temps qu'il codait et, et, et ce type fait les meilleures intégrations que j'ai jamais vues ce type est un, est un type brillant c'est pas parce qu'il a un film qui tourne en même temps qu'il est moins productif c'est pas vrai quoi donc on s'en fout, on peut faire ce qu'on veut quoi. Euh, on ne peut pas garantir la cybersécurité depuis ailleurs que le bureau alors ok, dans les années 90 euh, ou 2000 euh, je veux bien le croire euh, quand on passait tous par des gros VPN dégueulasses et, euh, ah, ça va maintenant, on a quand même des technos qui permettent de bosser à peu près de n'importe où et de garantir la cybersécurité à peu près de n'importe où si vraiment votre souci c'est de vous dire qu'il faut que les gens soient dans un endroit physique pour garantir la sécurité, c'est que vous avez un problème de sécu quoi. on doit pouvoir bosser de n'importe où sans aucun problème de sécu euh, « Tu veux du full remote Ouais, d'accord, ok, mais alors euh, je, je voudrais que tu sois au moins une fois par semaine sur site. » Ah bah c'est pas du full remote, c'est du 80%. <rire> c'est pas pareil. Alors euh, peut-être on peut s'entendre là-dessus, mais juste c'est pas du full remote, on vend pas du full remote. Si vraiment on veut mettre les gens en travail à distance complet, on les met à travail à distance complet, et je vous assure que ça marche. Euh, tout le monde va exiger ça si je te l'accorde. Alors ça pareil, on me l'a dit aussi, je dis ok, bah, si tout le monde l'exige, c'est qu'a priori il y a un problème. C'est que ton entreprise est toxique. Et c'est que les gens ne se sentent pas bien pour travailler chez toi et qu'ils préfèrent travailler ailleurs, dans un environnement qui leur est plus bénéfique. Donc pose-toi la question de si tout le monde veut du télétravailler, bah, c'est qu'il y a un souci quelque part. Quoi. En tout cas, il va falloir repenser un peu la façon de travailler. Euh, ok, t'es à distance, et si j'ai si besoin de toi bah, tu m'appelles, enfin, je suis à distance mais je bosse quand même, je, je suis là, quoi. je, je travaille, donc il euh, n'y a pas de souci, je reste joignable. Ce n'est pas vrai que je, parce que je suis à distance, je suis plus disponible. Euh, Ce n'est pas dans notre culture de toute façon, euh, ouais, bah, une culture, ça se travaille, ça se change, ça se fait évoluer, donc il euh, n'y a pas de souci, on peut insérer ça dans l'ADN d'une boîte, C'est n'est pas vrai que de toute façon tout est figé. Ça n'est pas applicable dans notre contexte d'activité, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, si le contexte d'activité, c'est de travailler sur de la machine outil ou d'être au contact de clientèle, ou bah oui, effectivement, c'est compliqué. Euh, si ça ne nécessite qu'un accès distant et potentiellement un téléphone, on peut le faire vraiment de n'importe où, quoi. réellement. Et nous, chez nous, chez OWS Data, le support est fait par des gens qui sont tous en remote. Et il n'y a pas de souci, hein. ça fonctionne. Hein. Vous pouvez appeler le support dans la journée ou vous pouvez envoyer des tickets dans la journée, il y a toujours quelqu'un qui vous répond, il n'y a aucun problème. Et pourtant, on n'est pas tous dans un but. Alors, comment ça s'organise L'idée, ça va être de construire une culture. Et l'idée, ça va être de se dire, on veut trouver euh, une base commune sur laquelle on est tous d'accord pour avancer. Ça veut dire construire des valeurs et construire un manifeste dans lequel tout le monde va se retrouver. Mais ce n'est pas un truc qui se trouve euh, magiquement en... enfin c'est pas le, le, le patron de la boîte ou le CEO de la boîte qui dit euh, qui dit alors euh, on est des warriors, on est des warriors internationaux des warriors internationaux qu'on veulent veut je, je vous assure que j'ai poussé dans une boîte où les valeurs c'était ça c'est pour ça que je le récite à chaque fois et je vous assure que c'était ça et euh, donc à un moment non c'est un travail de valeur c'est qu'on se met tous autour d'une table et on raisonne ensemble et on réfléchit ensemble à ce qu'on veut porter dans un projet alors ouais ça reste un boulot dans le cadre d'un boulot Mais, ouais c'est un contexte où euh, le boulot c'est normalement pas notre vie, n'empêche qu'on y passe au moins 8 heures par jour quand c'est pas plus donc à un moment il faut qu'on s'y retrouve, si on est là dans cette boîte c'est parce qu'on a envie d'y faire quelque chose donc il faut trouver ses valeurs et ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des communs un référentiel sur lequel tout le monde va se retrouver tout le monde va être d'accord pour travailler ensemble ça veut dire aussi qu'il va falloir mettre en place du mentorat, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive dans une structure où les gens sont potentiellement tous en remote, eh bien il va falloir, il va falloir accueillir ces gens, il va falloir les intégrer dans le, la dynamique d'équipe. Et ça, ça passe très bien par du mentorat. Le fait de désigner un parrain au sein d'une boîte qui va être la personne de référence vers qui on va se tourner quand on a une première question, qui vous réagira peut-être vers quelqu'un d'autre, mais au moins on n'est pas paumé, quoi. Parce que quand vous êtes tout seul et que vous êtes en plus à distance, bah c'est pas forcément évident de s'y mettre, quoi donc il faut aller vers les autres, il faut s'ouvrir un peu aux différentes cultures etc euh, une des bonnes solutions quand on accueille des nouveaux qui, moi, me semble pertinente, c'est de travailler sur les mini-projets. Typiquement, dans une boîte, vous avez toujours des projets qui sont des, des espèces de side-projects, qui ne sont pas des projets qu'on offre aux clients, mais qui sont des trucs sur des outils internes, des choses comme ça. C'est une bonne façon, de, et il y a toujours des développements à faire sur ces putains d'outils internes qui sont toujours faits à l'arrache et, euh, et pas codés correctement avec pas de doc, etc. Enfin bref, on les a tous, hein, euh, on les a tous dans nos poches. Donc, euh, c'est bien de mettre les gens sur ces projets-là. Parce que d'un seul coup, il n'y a pas d'exigence de rentabilité, on n'est pas sur un temps donné, il y a une feature à livrer, il faut se dépêcher, etc. On a un temps, on commence à travailler, on bosse sur un mini-projet, et on le voit, et surtout, ça va permettre de s'ouvrir aux autres. Parce que comme souvent, il n'y a pas de doc, <rire> on est obligé d'aller voir les autres et de dire « Ah, je comprends pas, cette feature-là, elle fait quoi Parce que là, je ne comprends pas ce qui se passe. » Et donc ça oblige à se mettre, à se mettre en jambes, à transmettre les compétences, et on gère ça comme un projet normal de la boîte. Ça veut dire qu'il euh, y a de la restitution, ça veut dire qu'il euh, y a un travail de suivi, il euh, y a un travail de, de chef de projet dessus, mais voilà, il y a moins d'exigences qu'une exigence d'une euh, grosse future à développer. Il va falloir pour vous, qui commencez à bosser en télétravail, que vous établissiez une journée type. À quoi ça ressemble L'idée c'est d'avoir euh, une routine. Euh, ça peut paraître un peu euh, un peu rébarbatif euh, dit comme ça, mais n'empêche que si vous choisissez de démarrer votre journée euh, un matin à 7h, un matin à 10h un matin à 14h <rire> bref, que vous choisissez de démarrer votre journée à n'importe quel moment, vous n'allez pas tenir sur la durée, parce que vous, ça perturbe vachement votre, votre propre cycle et votre propre rythme donc il faut vous imposer quand même un rythme de travail qui soit un rythme régulier et soit un rythme, mais un rythme dans lequel vous êtes bien, si vous décidez de démarrer à 11h le matin et de finir à 19h le soir il n'y a aucun souci, vous avez le droit de faire ça, grave quoi, juste il faut que ce soit régulier et que vous vous y trouviez bien ou vous pouvez choisir de couper votre journée Ma copine, elle, elle bosse euh, en remote euh, régulièrement et ce qui qu lui arrive régulièrement de faire pour ne pas se taper notamment euh, le, le, les transports en commun, bondés pour pouvoir aller au bureau, etc. C'est que le matin, elle bosse de, de, de l'appart, elle fait les tâches qu'elle peut faire facilement à distance, trier les mails, euh, envoyer des réponses, euh, gérer euh, des appels d'offres, etc. Et puis après, en fin de matinée, elle prend le transport, elle va au bureau, elle finit sa journée au bureau. Et vous bossez en deux temps. Et le travail qu'elle fait le matin, c'est du travail en remote. C'est du travail à distance. Et ça se passe très bien comme ça. Euh, autorisez-vous à travailler sur différents devices Moi j'ai un ordi, j'en ai, euh, ai même plusieurs, j'ai une tablette, j'ai un téléphone et je bosse sur l'intégralité de mes devices parce qu'il y a des choses qui sont plus confortables à faire sur certains que sur d'autres euh, J'ai beaucoup plus de confort à me mettre dans mon canapé avec une tablette pour pouvoir consulter de la doc et pour pouvoir gérer euh, de la lecture de documentation que d'être assis droit sur une chaise un bureau derrière un ordi etc qui est une posture qui n'est pas forcément idéale en termes de consultation, en termes de lecture donc autorisez-vous à changer d'endroit et à changer de device et c'est pas grave. C'est pas parce que vous êtes assis dans votre canapé que vous bossez pas. Vous bossez juste dans un environnement qui est plus confortable. Euh, essayez de vous composer des environnements de travail sonores qui vous correspondent. n'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un environnement de travail très précis. Je discutais il y a pas très longtemps avec un, un type qui me disait, moi j'ai un casque que je connais bien, que je sens pas, qui est branché sur ma radio. Je méfie ben, un volume de 28 parce que je sais que plus fort ça me gêne, moins fort c'est pas suffisamment présent. Et... Euh, et ah, ça c'est le piège, ça. Et... Excusez-moi. Et, et du coup, c'est... Ah bah c'est encore mieux. Bref, faites le travail comme vous le sentez. Trouvez-vous un environnement de travail qui vous correspond. Moi, je bosse souvent euh, ou dans un parc ou dans un bar et parce que c'est des environnements qui me vont bien. Et quand j'ai besoin de bien me concentrer, j'utilise des applis type Noisely ou Atmosphère qui génèrent du bruit de fond sur des, sur des loups régulières et qui, moi, vous correspondent bien. Et puis, gardez-vous du temps perso. Vous bossez à distance, OK mais enfin, vous, vous bossez, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, où vous n'êtes pas obligé de faire 20 heures non plus dans une journée, quoi. Gardez-vous du temps, faites-vous des projets perso, travaillez pour vous. C'est aussi essentiel, puisque c'est des respirations. Donc préoccupez-vous des autres, soyez accueillants, euh, ne vous contraignez pas dans vos environnements, soyez à l'aise dans ce que vous faites, euh, ne restez pas dans votre coin, parce que si vous restez dans votre coin, bah, vous allez vous couper du reste de l'équipe, et c'est d'autant plus facile que vous êtes déjà physiquement à distance, et ne vous rythmez pas n'importe comment, sinon vous allez vous retrouver à, à vous cramer réellement physiquement et à ne pas comprendre pourquoi vous êtes cramé comme ça. Ensuite, ça implique une part de communication. Donc comment communiquer correctement avec une équipe qui est à distance Alors dans une équipe qui est entièrement distribuée, donc je parle vraiment de deux personnes n'est dans un même bureau, il n'y a pas deux personnes ensemble, voilà, tout le monde est chacun chez soi ou dans un cover ou un truc comme ça, euh, vous avez plusieurs canaux disponibles premier canal, tout ce qui est chat messagerie instantanée, vous passez par ce que vous voulez je ne vais, vais pas vous donner d'outils en vous disant euh, c'est cet outil là et pas celui là c'est vous qui trouverez le confort et le bon outil qui vous correspond, au revoir oh. euh, donc l'idée pour bosser dans une équipe entièrement distribuée oh il est joli, ils se font le jeu. Euh, vous avez accès à des chats, vous avez accès à de l'IRC, de l'XMPP, du Slack, whatever, je m'en fous. Mais vous avez toujours de la messagerie instantanée. C'est du canal sur lequel vous pouvez toujours pinguer quelqu'un, aller trouver quelqu'un, discuter avec les gens, etc. Si ça ne fonctionne pas, si à un moment il y a un doute, si à un moment il y a un trouble, que ce soit, vous passez en son du Mumble, du Skype, ce que vous voulez, mais vous parlez. Parce que d'un seul coup, la communication écrite, il y a tout un, par, tout un pan d'émotions qui ne passe pas que vous allez pouvoir retrouver avec le son. Donc ça va permettre de lever des ambiguïtés. Et si le son ne suffit pas, vous passez en vidéo. C'est hyper simple. Encore une fois, du Skype, du WebRTC, ça fonctionne, si on avait dit qu'un jour Robert ça fonctionnerait, je me serais pendu. Mais ça fonctionne, donc n'hésitez pas, vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez discuter visuellement, voir les gens, et vous avez toute la part de communication non-verbale, qui représente quand même 80% de la communication, qui est donc très important et qui vont permettre encore une fois de lever les ambiguïtés. Et d'un seul coup, on va se dire, ah d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Ok, pas de souci, ça va bien se passer. Et puis après, il y a tout ce qui est communication, qui n'est pas en temps réel, qui est asynchrone. Et ça, bah, un des plus vieux canaux, c'est le mail. Et ça fonctionne encore extrêmement bien. Les listes de diffusion, les infos diffusées par mail, quand vous avez un thread de réflexion à lancer sur un temps un peu long, euh, parce que vous avez une idée, il faut qu'elle mature, il faudrait qu'elle mature en équipe, bah vous ne faites pas forcément une réunion pour en parler. Vous lancez un thread de mail, et puis après vous discutez sur le thread, et puis au bout d'un moment, les idées germent par elles-mêmes. Donc ça, c'est quand on est entièrement distribué. Dans une équipe qui est partiellement distribuée, il y a des gens qui sont tous ensemble dans un bureau, et d'autres qui sont à distance, et bien bah c'est pareil pas tout à fait mais c'est pareil en gros à partir du moment où une personne est à distance vous pouvez considérer que l'intégralité des gens sont à distance fréquemment chez nous au West data, il euh, y a une partie des gens qui sont à distance une partie des gens qui sont, euh, qui sont dans un bureau même si on est en train de passer au full remote euh, intégral euh, mais n'empêche qu'il m'arrive moins fréquemment de demander un truc à la personne qui est juste en face de moi et donc on commence à discuter à deux, et puis d'un seul coup, on a besoin de l'avis d'une troisième personne, on passe sur le chan, on va demander à cette troisième personne ce qu'elle en pense, et on ne sort plus du chan. Même si cette personne, d'un seul coup, n'a plus, euh, plus à intervenir dans la discussion, juste, on a commencé à en parler publiquement, on continue de rester public, on ne coupe pas l'herbe sous le pied de la personne qu'on a inclus dans la conversation, ce n'est pas respectueux d'une part, et puis surtout, elle, elle va peut-être avoir des choses encore à mettre dedans, donc c'est important, à partir du moment où on a convié quelqu'un à discuter, de terminer de discuter avec lui, même s'il n'a plus rien à dire sur le sujet. Donc, c'est entièrement, entièrement euh, similaire. Ce que vous soyez entièrement distribué ou partiellement distribué, vous considérez que vous êtes tous à distance. C'est ce qui va vous permettre de maintenir une cohésion d'équipe. C'est ce que j'appelle, moi, les virtual open space. Sauf que contrairement aux open space physiques, c'est encore plus intéressant parce que d'un seul coup vous pouvez appartenir à plusieurs open space. Alors que physiquement ça devient un peu compliqué, à moins d'être doué de dons d'ubiquité. Euh, donc ça veut dire que vous pouvez concevoir des espaces, des rooms dans laquelle vous pouvez discuter, vous pouvez appartenir à plusieurs rooms et ça veut dire que dans ces espaces il se passe des choses, on peut discuter, on peut parler, on peut voir les gens, on peut entretenir des conversations avec les gens et je, je, je suis pas fan de la surmultiplication des canaux mais à un moment d'avoir un canal dédié sur un thème dédié c'est vachement important ça permet de muter ceux qui ne nous intéressent pas plus que ça. Il ne faut pas hésiter à diffuser des savoirs. Euh, il y a notamment un bus factor assez énorme en termes de communication. Le bus factor, je rappelle, c'est l'indicateur qui signifie que vous prenez éventuellement un risque si un type se fait écraser ou une nana se fait écraser par un bus en sortant du bureau. Donc typiquement un bus factor de 1, ça veut dire qu'il y a une personne qui est détenteur d'un savoir précis. Si cette personne se fait écraser, vous perdez le savoir. Donc, donc plus votre bus facteur est bas et plus c'est problématique, plus votre bus facteur est important et, et mieux ça passe. Donc diffusez les savoirs, communiquez énormément, faites en sorte que ça ne reste pas cloisonné juste entre quelques personnes de l'équipe. Ça veut dire notamment beaucoup de partage de documents, beaucoup de bases documentaires utiliser des wikis, alors je sais les wikis c'est chiant, personne sait les utiliser personne sait comment ça marche, on en fout partout et c'est dégueulasse et ben bah, euh, forcer une bonne utilisation ça veut dire dans le moment il euh, y a une charte d'utilisation du wiki comment on les range, comment on utilise euh, comment on, on nomme les choses à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont responsables du wiki, qui sont en charge de régulièrement le nettoyer, revanger les choses au bon endroits, ou qui sont en charge de taper sur les doigts des gens qui ne rangent pas les choses au bons endroits. juste parce que c'est ce qui va vous permettre à un moment de faire toujours remonter des informations. Et c'est ce qui permet de dire aux nouveaux arrivants, tu veux une question, as une question, tu as vu une info, regarde dans le wiki. Tu tapes pas les 15 000 pages du wiki, ça sert à rien, juste tu tapes les 3-4 pages essentielles, tu sais comment il est rangé, tu sais où chercher, et pre la première chose que tu fais c'est que tu vas voir dedans. Et, tu, et ensuite, tu poses ta question, il n'y a pas de souci, on sera toujours là pour te répondre. Mais au moins, tu es autonome. Et tu n'as pas l'impression d'être pendu aux autres en disant ah, « je sais pas faire. » Donc le Wiki, bon outil quand c'est bien, bien géré. Un outil que j'aime bien, c'est la newsletter interne. Alors, ça marche bien sur des grosses équipes, c'est un peu moins utile sur des toutes petites. Mais c'est notamment des trucs qui permettent de, de se tenir un peu au courant et alors je dis pas de faire une newsletter toutes les semaines quoi, mais vous faites partir une newsletter une fois par mois ça permet de maintenir un peu des infos sur qui fait quoi qui a bossé sur quel projet, quelles infos on a obtenues parce que d'un seul coup on se rend compte que ah oui tiens, ah tiens t'as bossé sur ça bah c'est intéressant euh, euh, moi ça, ça va me donner de la matière pour pouvoir continuer le nombre de fois en agence où je me suis retrouvé à implémenter un truc et puis en parler j'y passe 15 jours, trois jours plus tard j'ai discuté avec un autre mec de la boîte qui me dit ah on l'avait fait il y a trois mois pour tel autre projet. Personne n'a communiqué dessus, personne ne sait. Et puis là, c'est merdier. Tu perds trois semaines à réimprémenter un putain de Google Maps alors que franchement, tu as autre chose à faire. Quoi. Donc c'est un peu dommage. Vous avez le droit, en termes de communication, de rester focalisé sur ce que vous faites. Donc vous avez le droit de couper vos notifications. Et là encore, c'est pas grave. Personne ne peut vous en tenir rigueur. Personne ne demande à ce que vous soyez immédiatement joignable tout le temps, même quand vous êtes à distance. Or, il y a une forme de culpabilité qu'on a du fait d'être à distance. On se dit « Ah, il faut que je sois joignable parce que si je ne suis pas joignable, on va penser que je bosse pas. » Non, ce n'est pas vrai. Quand vous bossez dans un bureau, dans un open space, parfois vous avez besoin de vous concentrer et vous vous mettez à distance, vous, vous posez à la cafette ou vous mettez votre casque avec le volume à fond parce que vous voulez pas être emmerdé. Ben, C'est pareil, vous avez le droit de couper temporairement vos notifs parce que vous avez besoin de rester focalisé sur une tâche. Et on n'a pas à vous en vouloir pour ça. En termes de communication, il y a un truc qui est vachement important dans un bureau, c'est la machine à café Même quand vous ne buvez pas de café, ce qui est assez paradoxal Mais euh, c'est un endroit où fortuitement on retrouve des gens et on se met à discuter Et on se met à discuter d'autres choses Et c'est notamment un truc qui permet de maintenir la cohésion sociale au sein de votre bureau et au sein de votre environnement et c'est un truc qu'on perd dès lors qu'on est à distance parce qu'on est sur une espèce de logique de rentabilité si j'ai contacté quelqu'un c'est parce qu'on a un truc à régler, un truc à gérer et donc on s'y met tout de suite la machine à café virtuelle c'est une façon de répondre un peu à ça et donc typiquement, ça veut dire que euh, c'est une chat-room dédiée en texte et en son euh, dans laquelle on peut se mettre. Euh, et une boîte dans laquelle euh, j'ai bossé, on avait un serveur Mumble qui était tout le temps accessible. Et il y avait une room, de ser donc serveur Mumble c'est un serveur de, de son euh, un peu façon TeamSpeak. Et, euh, et donc on avait une room qui était dédiée, qui s'appelait la machine à café, et on pouvait se mettre dedans à n'importe quel moment. Et c'était pas grave. Enfin, je veux dire, c'était totalement ennemi, quoi. Et au moment où moi je faisais une pause, parce que j'allais boire un café ou quoi et que j'allais lire un article sur le monde ou quoi que ce soit je publie le monde euh, je me mettais dans la machine à café et j'attendais. Et généralement de temps en temps, il y a un d'un seul coup on entendait un, une voix qui disait tiens salut t'es là et tu fais ah si c'est pas et qui c'est et puis voilà c'est quelqu'un d'autre qui se mettait dans la machine à café mais comme ça se passerait dans la vraie vie je vais prendre un café et il y a un collègue qui rentre dans la pièce de la machine à café et qui me dit tiens comment tu vas et alors t'es gamins, ça se passe bien et ton divorce t'en est où donc euh, donc euh, c'est hyper important l'idée c'est de se dire que cette pièce là c'est une pièce où il n'y a pas de pression on ne parle pas de boulot, parce que comme dans une vraie boîte, euh, on ne parle pas de boulot à la machine à café, ou alors si on commence à parler du boulot, ce qui arrive hein, fréquemment, on dit « Ah ouais, tiens, je suis emmerné, là, je suis sur un truc, j'y arrive pas, c'est un peu compliqué. Bah, » Souvent, vous allez voir, physiquement, les gens sortent de la machine à café. Ils vont se mettre ailleurs, pour ne pas faire chier ceux qui sont encore à la machine à café et qui n'ont pas du tout envie de parler de boulot. Donc dans ces cas-là, bah, pas de souci, vous changez de room, et puis vous continuez à discuter, et vous parlez de votre projet, de votre problème, etc. Mais le fait d'avoir une salle dans laquelle on peut... Euh, chiller même à distance c'est hyper important ça marche encore mieux quand vous êtes dans votre canapé en train de boire votre café il euh, y a un autre problème en termes de communication c'est tout ce qui est conversation délicate j'entends par conversation délicate le fait que vous avez des collègues certains moments qui ne vont pas aller bien et quand vous êtes physiquement dans le même endroit vous le voyez, vous le voyez votre collègue qui ne va pas bien et vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas à top et si vous êtes suffisamment bienveillant vous allez le voir, vous lui tapez sur l'épaule et vous lui dites, allez hey, bien on va boire un café, encore, ou un thé ou un chocolat. Bref, on va discuter cinq minutes. quoi. Et on prend des nouvelles et on demande comment ça se passe. Quand vous êtes à distance, vous ne voyez pas ça. Donc il va falloir le percevoir il va falloir le ressentir. Et ça se ressent sur des petites choses. D'un seul coup, un collègue qui parle beaucoup, parle beaucoup moins. Ou fait des blagues plus acides ou euh, voilà, il y a un truc, en tout cas il y a un tempérament, un comportement qui change même dans la communication écrite et c'est dans ces moments-là qu'il faut être capable d'aller voir la personne en disant, ça va toi en ce moment il n'y a pas de souci. Euh... si la personne a besoin de parler, elle va parler si elle n'a pas envie de parler, elle ne parlera pas mais ce n'est pas grave, vous, vous aurez fait cette démarche d'aller vers l'autre et de dire « Ok, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas bien ». Au pire, elle vous dira « Ah si, si, ça va très bien, je, je suis claqué en ce moment, et du coup, euh, voilà quoi mais, ». Euh, mais au moins, vous aurez fait cette démarche-là et vous aurez été proactif. Et vous n'aurez pas attendu que ça s'envenime mais qu'il y a un vrai souci, et que ça pèse après sur la boîte, ou sur le projet, ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire être quand même très à l'écoute et rester disponible, garder du temps disponible pour les autres. Mais on a du temps disponible même quand on est présent physiquement, plus que quand on est à distance d'ailleurs. Donc, soyez présents sur les channels, euh, partagez vos connaissances, discutez pas que du boulot, euh, discutez un peu d'autres choses, c'est toujours important. Euh, N'ignorez pas le fait qu'il va y avoir des problèmes et qu'il faut être proactif, il faut être à l'écoute de ces problèmes, tout ne va pas magiquement euh, toujours bien se passer. Et gardez à l'esprit qu'être asynchrone, puisque vous êtes à distance, c'est pas être asocial. Vous avez le droit de couper vos notifs, vous coupez de toute l'équipe, c'est pas toujours bon. Donc, il euh, y a un curseur à ajuster entre les deux. Ensuite, tout ce qui est collaboration, donc travail ensemble, etc. Ça va commencer pour vous par vous aménager un bureau à distance. Alors ça peut être dans un espace de coworking, ça peut être chez vous, ça peut être du nomadisme. Moi j'ai eu un collègue qui était nomade, réellement nomade, il vivait avec sa copine dans un camion. Et ils bougeaient tout le temps, ils bougeaient toutes les semaines, ils allaient sur un autre spot. Donc ils avaient une carte qui leur listait les endroits où il y avait de la 4G, et donc ils bougeaient d'un endroit à un autre où il y avait toujours de la 4G pour avoir quand même du réseau. Ils avaient des, ils avaient des forfaits à je ne sais plus combien de gigas, et ils ne pompaient que du réseau 4G, et ils bossaient toujours à distance comme ça. C'était très cool. C'était moins cool quand ils disaient à, à 17h, « Bon bah je vous laisse, je vais surfer un peu tant qu'il y a encore un peu de soleil. » Et toi tu fais Merde, es où « Merde, Théo, je suis à Cuba. Oh, fais chier. <rire> » Voilà. Mais sinon c'est très cool. Donc euh, ça fonctionne hyper bien. Vous pouvez vous mettre où vous voulez, en vrai, il n'y a pas de bons endroits ou de mauvais endroits pour bosser. Les seuls bons endroits, c'est les endroits où vous êtes bien. Donc, typiquement, quand je suis à remote, je suis chez moi et euh, j'ai un grand bureau parce que j'ai un espace dédié pour ça, qui est pratique. Je connais des gens qui préfèrent bosser en espace de coworking parce qu'ils voient d'autres gens, et puis euh, c'est d'autres métiers, et puis c'est plus fun, et L'important, voilà. c'est que ce soit un espace dans lequel vous êtes bien. Et si vous y êtes bien, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que quel que soit cet espace, c'est un espace dans lequel le confort est important, et ce confort, il est critique pour vous, pour bien bosser. Ça veut dire que c'est pas un coin de table coincé entre le canapé et la plante verte, euh, c'est pas euh, une vieille chaise de bureau ou une vieille chaise en bois euh, c'est un vrai fauteuil sur lequel vous pouvez bosser et ça veut dire que c'est un vrai grand écran euh, HD externe pour pouvoir bosser et pas euh, juste un 13 pouces euh, euh, sur un mauvais Dell euh, bah, c'est tous ces éléments là qui sont extrêmement importants et, euh, et ça ça coûte, ça coûte de l'argent un coworking, ça coûte des sous, un bon fauteuil ça coûte des sous un bon ordi, un bon écran ça coûte des sous ça, euh, votre boîte doit vous le financer et c'est normal Genre à un moment, où vous bossez pour une structure, donc vous avez le droit de dire euh, Moi j'ai besoin d'un fauteuil. Et euh, la boîte, il ne enfin, faut pas se leurrer, je parle vraiment dans un contexte, moi dans un contexte de, de projet associatif ou de comme ça, mais à partir du moment où c'est un environnement de travail euh, et que c'est votre boulot, votre boîte elle fait des économies à ne pas vous faire déplacer dans un bureau quand même tous les jours hein. des économies en termes de loyer, des économies en termes d'énergie, des économies en termes de transport. Donc c'est un vrai confort aussi financier pour la boîte que vous offrez en étant à distance. Est, tout le monde s'y retrouve, c'est win-win comme on dit dans la Startup Nation. Donc, donc, euh, donc à un moment elle a le devoir de vous financer euh, la boîte et c'est normal de financer les frais liés à votre télétravail. C'est logique, c'est même euh, encadré légalement dans une certaine, dans une certaine mesure. Euh, donc l'idée c'est bah, de pouvoir être efficace dans votre travail euh, et votre collaboration à distance euh, tous les jours. Donc je reviens sur cette fameuse question de la difficulté de se lever et de gérer son temps. Il euh, ne faut pas hésiter à Imposer les horaires que vous voulez. Vous voulez démarrer à 11h Vous démarrez à 11h. Vous voulez démarrer à 14h Vous démarrez à 14h. C'est pas grave. Tant que vous faites votre temps, que les gens savent à quelle heure vous arrivez, à peu près à quelle heure vous repartez le soir, quand est-ce que vous êtes présent, quand est-ce qu'on peut vous joindre, parce que c'est ça finalement le critère essentiel, c'est quand, quand est-ce qu'on peut vous joindre, et il n'y a pas de souci. Vous pouvez imposer ce que vous voulez. Et après, vous vous gérez. Si vous n'êtes pas du matin, vous n'êtes pas du matin. Vous imposez pas de démarrer à 8h. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci, pas de stress, pas d'angoisse sur le fait qu'on va se dire oh, « Ah, il jamais ah, il ne jamais en fait. » ah. Non, c'est pas vrai. Vous bossez comme vous voulez. L'idée, c'est que, quoi qu'il arrive, on ne pourra vous juger que sur votre travail. Et c'est la seule métrique qui compte. À partir du moment où vous commencez à mettre en place du télétravail, s'il y a un truc qu'il faut faire entendre, c'est ça. Seul votre travail compte. On s'en fout de faire du présentéisme pour le plaisir de faire du présentéisme, qui est très franco-français en plus. Euh, on s'en fout de n'être présent euh, sur site que pour dire euh, coucou, répondre immédiatement dès qu'on vous parle sur le chat. Ce n'est pas vrai. La seule métrique sur laquelle on peut vous juger, c'est votre travail. Est-ce qu'il est de qualité rendu en temps et en heure Et c'est le seul contrat de confiance qui vaille. Si tout est là, eh ben, si vous êtes présent trois heures par jour sur le chat, vous êtes présent trois heures par jour sur le chat. C'est pas grave, si votre boulot est fait en temps et en heure, c'est bon. Et ça s'applique aussi à des gens qui sont en contact avec l'extérieur, des gens qui sont en lien avec le support, à partir du moment où ils répondent aux tickets en temps en heure et qu'ils ne laissent pas les gens dans le vent, c'est bon. De... C'est la seule métrique qui compte. Alors, je vais parler un tout petit peu de méthodologie et d'agilité sur la mise en place de ces choses-là, ou en tout cas des éléments sur lesquels il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas transiger quand vous cherchez à mettre en place du télétravail. Euh, la première notion, c'est ce que j'appelle le time overlap. Ça correspond à ce temps qui n'est plus vraiment du temps perso parce que vous êtes parti de chez vous, et plus vraiment du temps de boulot parce que vous n'êtes pas encore au boulot. Donc généralement, ça correspond à votre temps de transport pour aller au travail ou pour revenir du travail. Quand vous êtes dans un environnement physique, c'est relativement simple. Prenez un transport, vous allez à votre boulot, vous sortez du boulot, vous reprenez un transport, vous rentrez chez vous. Ou vous allez retrouver des potes pour boire un verre, vous ce que vous voulez, mais voilà. Ce temps de, de, de, de, de, de tuilage finalement entre vos deux univers, personnels et professionnels, c'est un temps qui est nécessaire parce que c'est le temps qui va vous permettre, soit de rentrer dans le boulot, et vous commencez à vous rappeler les âges que vous avez à faire pour aujourd'hui, et ah oui, tiens, il y a tel mail qu'il faudra que je pense envoyer oui", etc. Ou à vous décharger du temps de boulot. Vous êtes sorti, etc., et puis il n'y a plus de soucis. Et c'est un temps qui est incompressible. Vous ne pouvez pas transiger là-dessus. Et passer une porte pour sortir du bureau et rentrer dans le salon, c'est pas un time overlap, C'est pas vrai. Vous allez vous retrouver assis dans votre canapé avec vos gamins autour qui, qui vous font hey, « Eh, viens, viens jouer avec moi !» Et toi, vous êtes en train de dire euh, « non mais attends, parce que ça, j'ai pas fini encore. Et je suis encore à la bourre là-dessus. » Et du coup, euh, voilà. Donc, à un moment, vous avez besoin de ce temps-là. Mon père, il travaillait à 45 minutes de chez nous. Il prenait sa bagnole le matin et le soir pour aller bosser. Et il me disait « Je ne peux pas faire moins. Je suis très content d'être à 45 minutes du boulot. » Parce que je disais « Dis, tu, tu roules une heure et demie, deux heures par jour. » ça commence à faire du grand temps de trajet quand même il me disait oui mais j'en ai besoin je, je fais de la route, je me vide la tête, j'écoute la radio et, et au moins quand j'arrive le soir bah, je suis dispo et je suis bien et je ne je suis, suis plus la tête dans le boulot quoi. donc ne négligez pas ce temps là moi je vais beaucoup marcher beaucoup marché le matin généralement j'en profite pour aller faire une course, euh, ramener un truc euh, je remonte à la part, j'ai marché un quart d'heure etc. et ça c'est hyper important c'est ce qui vous permet aussi de respirer, vous mettre dedans ou le soir d'aller faire autre chose et puis voilà, pareil, de vous sortir un peu du boulot il y a ce que j'appelle la règle des 4 heures, c'est une statistique qui dit que, grosso modo, quel que soit le, le, le temps de présence que vous ferez dans votre bureau euh, physiquement, vous ne serez réellement effectif que 4 heures par jour. Le reste du temps, c'est de la socialisation. C'est du temps où les gens viennent vous voir parce que, ah tiens, il y a un souci là-dessus et ils vous expliquent d'avoir problème. C'est du temps où vous passez à la machine à café, encore elle. C'est du temps où vous allez fumer une clope, c'est du temps où vous discutez avec vos collègues juste parce que bah, vous bougez un peu. C'est du temps où pff, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre tâche parce que c'est trop compliqué, vous n'arrivez pas à aller dedans, etc. Donc concrètement, le temps effectif de travail, il est de 3 à 4 heures par jour quand vous êtes présent dans un bureau, pas plus. Pourquoi est-ce que si vous êtes à distance, vous feriez plus que ces 3 4 heures effectives par jour Rien n'impose. Donc si vous êtes chez vous, eh ben, vous avez le droit à un moment de couper votre temps de travail parce que euh, vous n'y arrivez plus, vous êtes coincé sur un bug, vous êtes coincé sur un truc, vous n'y arrivez pas, vous lâchez, vous posez la souris, vous allez faire autre chose. Moi je fais la vaisselle, parce que je suis toujours très en retard dans la vaisselle, donc j'en profite. Ça permet d'être en retard, mais pas trop. Et, euh, et à un moment, vous vous coupez, et vous êtes bien, et vous, vous recommencez, et en fin de journée, vous aurez fait 4 heures, il hein, n'y a pas de souci, et vous aurez produit du travail effectif, mais au moins vous n'aurez pas végété 2 heures devant votre écran à faire. J'y arrive pas, putain, mais j'y arrive pas quoi. C'est coupé, c'est pas grave, vous avez le droit de faire autre chose. Au contraire, profitez-en. Vous êtes dans un environnement qui est plus confortable, faites autre chose. Euh, moi, à un moment, je bricolais aussi entre les deux. Et bon, bah, je, je pars une demi-heure, euh, j'avais une bricole à faire, je bricolais un peu, je préparais un truc, je réparais, puis hop, je revenais, je rebossais. Euh, encore une fois, autorisez-vous les horaires décalés, vous avez le droit d'arriver plus tard, de démarrer plus tôt, en faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Tant que vous êtes joignable, il n'y a pas de problème. Essayez malgré tout de prévenir la dispersion, c'est très facile. Au bureau, c'est très facile d'être dispersé. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui viennent de vous dire bonjour et vous serrez la main vous faire la bise. Oh, putain, arrêtez avec ça, dites-vous bonjour de loin le matin et puis c'est bon quoi. Il y a un moment, euh... non, puis c'est dégueulasse. enfin quoi. Mais euh... Donc, on est très facilement dispersé dans un bureau. On est aussi très facilement dispersé quand on est chez soi. On est en train de bosser d'un seul coup on se dit ah putain, j'ai pas lancé la machine à laver. Et hop là, et hop, c'est reparti. Ou j'ai pas étendu le linge. C'est pire, il est mouillé, il va puer après. Donc où euh, ça va vite, où il y a la télé, où, où il y a des gamins qui crient. Où... Donc c'est très facile aussi d'être dispersé chez soi, et c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on se dit « Ah, on est bien, là je suis bien, je vais pouvoir bien bosser. » Au contraire, on a plus tendance à se dire qu'on est dans le confort de chez soi et à se faire un peu avoir. Donc soyez vigilant sur le fait que vous risquez de vous disperser un peu plus vite. Euh, N'hésitez pas à impliquer des gens quand vous collaborez avec les gens, à les impliquer dans des, dans des réunions, dans des rendez-vous, etc. Pareil, quand vous êtes dans un environnement physique, c'est très facile de dire « tiens, viens, on va faire un point tous les deux ». On part et au passage, on croise un troisième collègue, on dit « tiens, tiens, on va parler de ça, t'as deux minutes, viens parler avec ça avec nous ». Ben, vous faites pareil quand vous êtes à distance. Vous chopez la personne sur le chat, vous dites « tiens, on va discuter de ça, est-ce que t'as deux minutes, on aimerait avoir ton avis aussi ». Et puis voilà, vous impliquez les gens. Ça veut dire aussi qu'à partir du moment où vous calez un point audio ou vidéo ou visio avec, euh, avec plusieurs personnes de votre boîte vous ne les laissez pas dans le vent c'est pas d'un seul coup on lance une réunion à trois puis on parle à deux et puis la troisième personne on laisse de côté parce que sinon c'est systématiquement la même chose surtout quand vous êtes juste en son c'est qu'au début vous êtes comme ça après vous êtes comme ça après vous êtes comme ça, après vous êtes comme ça, puis après vous êtes parti. Parce que vous n'en avez plus rien à foutre, quoi. Alors que si régulièrement on vous dit euh, « et toi, t'en penses quoi ?»« et toi, t'en dis quoi ?», au pire vous direz « bah écoute, je sais pas, j'ai pas d'avis ». Mais au moins, vous, vous, ça vous force à être présent, à être impliqué dans la réunion. Sinon c'est hyper facile de commencer à partir, à faire autre chose, parce que vous, on écoute un peu, mais voilà. Pensez au Daily Stand-Up Meeting. Euh, je n'insisterai jamais assez, mais si vous faites de l'agile, normalement, euh, c'est un process que vous avez déjà en cours, mais expliquez aux gens ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait hier, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, etc. Ça, c'est une bonne pratique parce que ça permet aux gens d'être toujours au courant de ce que vous faites et de comment vous le faites, etc. Euh, surtout, ça permet à tout le monde de se tenir un peu informé et ça vous permet, vous, de vous mettre en jambes. Et dans Daily Stand-Up, il y a Stand-Up, à c'est pas euh, avachi au fond du canapé, euh, en train de dire « Ouais, bah, là, je fais ça. » Et puis, c'est vraiment, vous, physiquement, vous êtes debout, quoi. Et vous faites la réunion, vous n'avez pas votre café à la main, vous êtes à votre bureau, même si vous êtes tout seul chez vous, mais vous êtes debout. Et, vous dites, et ça prend deux minutes. Hein, un stand-up, normalement, c'est deux minutes. Hein, c'est bah, « Là, je fais ça. Là, je suis bloqué là-dessus. Demain, je ferai ça. Hier, je fais ça. Voilà. » Et puis, vous avancez là-dessus. Mais au moins, ça donne l'énergie pour pouvoir démarrer dans la journée et, de, et se lancer un peu sur le projet, surtout quand vous travaillez ensemble. N'hésitez pas à faire des rétros, à faire des démos, à vous expliquer ensemble, à montrer ce que vous avez fait, à donner un peu de feedback sur ce que vous faites, surtout, encore une fois, si vous êtes des équipes et que vous travaillez à plusieurs. Euh, Favorisez tout ce qui est, euh, si vous êtes en méthode agile, euh, alors planning, poker... Bon. Normalement, il faudrait arrêter de faire du, du, du, de l'estimate et, et laisser un peu tomber ça, mais bon, voilà. À un moment, il faut bien des outils. Ou en tout cas, faites de la preview technique, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a rien de pire quand vous bossez sur un projet de voir arriver une feature que vous n'avez pas prévue et qui d'un seul coup tombe parce que les PO se sont dit euh, tiens, euh, il faudrait développer ça, et puis vous voyez ça arriver dans le backlog, et vous vous dites ok, ça vient d'où, j'en sais rien. Alors c'est déjà compliqué quand on, quand on est physiquement présent dans un bureau, même si généralement on peut se lever, à aller voir le PO et dire c'est quoi ta merde Mais voilà. Mais alors quand vous êtes à distance, c'est pire quoi. C'est-à-dire D'un seul coup, vous ouvrez le backlog le matin, vous faites Hein ?» et Ok, super, ça vient d'où et, euh, et alors ça, c'est terrible, ça tue toute la bienveillance dans le fait de bosser ensemble. Donc, incluez les gens dès le départ. Vous, avez, vous, avez, vous savez que vous allez travailler sur une feature, bah vous prévenez les gens. Dites, tiens, on envisage de travailler là-dessus, est-ce que tu as un peu de temps On fait la review technique ensemble, on voit ce que ça impose, etc. Et, euh, et clairement, ça va lisser après toute la communication sur le reste informez les gens de vos indisponibilités on a des agendas partagés on a, on a des outils euh, hyper simples à mettre à disposition de chacun informez les gens de quand vous n'êtes pas là et encore une fois c'est pas grave, on ne pourra pas vous tenir rigueur de ne pas être là euh, à un moment où vous, vous autorisez au fait d'être à distance on sait qu'il y a des moments où vous serez pas là, parce que vous serez à un rendez-vous chez le Toubib parce que vous avez un rendez-vous à l'école du main parce que voilà, et juste bah, c'est admis, mais informez sur le fait que vous n'êtes pas là quoi c'est pas compliqué de mettre euh, euh, j'ai un rendez-vous ce mini, euh, je reviens à 14h quoi c'est pas grave, vous le dites quoi, comme ça au moins on sait qu'on cherche pas à vous joindre. Ça veut dire utiliser les statuts de chat, Alors ça c'est un truc qu'on s'est demandé pendant des années à quoi ça servait, mais mine de rien ça sert à ça. Informer les gens en disant ben, là je suis pas là, ou là je veux pas être dérangé, et euh, modifier vos statuts, et mine de rien c'est hyper efficace, parce que ben, dans ce coup on veut vous parler, on se dit ah non, a priori là c'est pas le bon moment, ben, je reviendrai plus tard quoi n'hésitez pas à abuser des vidéoconférences encore une fois, euh, le, la part du non-verbal est essentielle donc euh, enrichissez ça au, au maximum faites tout ce qui est euh, code review, peer review il y a pareil de très bons outils, même à distance pour faire de, pour faire de, de, de, la, de la revue de code il euh, n'y a aucun souci vous n'êtes pas obligé d'être tous les deux derrière le même écran vous pouvez lancer une discussion en son et en même temps vous faites la review de code si vraiment c'est nécessaire, il y a des fois c'est aussi hyper pratique d'avoir une revue en temps réel sur le code qu'on fait donc ce qui, est quand même, ce qui est quand même extrêmement pratique David en fait beaucoup c'est une bonne chose euh, faites du pair programming aussi euh, le pair programming pareil, à distance ça existe on peut le faire, c'est des plugins qui se mettent dans vos IDE et euh, d'un seul coup, euh, l'IDE est ouvert de chaque côté et ça passe par une plateforme. Et d'un seul coup, bah, on, on travaille vraiment à plusieurs sur le même doc et on modifie le document ensemble. Et on a un chat euh, écrit et on a un chat audio en même temps. Et, et vraiment, vous seriez assis côte-côte derrière le même écran, ça, ça serait tout aussi efficace. C'est même plus efficace parce que d'un seul coup, la personne avec qui vous bossez, elle peut directement modifier le code, plutôt que de mettre ses doigts sur votre écran. Et puis on fait « Mais arrête euh, !» Après ça fait des taches de gras, c'est dégueulasse. Donc vraiment, le pair programming, même à distance, surtout à distance, ça fonctionne très bien. Ensuite, ça veut dire rencontrer les gens aussi. Parce que, bon, mine de rien, on travaille tous à distance, et je suis le premier à inventer l'essence les du full remote, et à dire que c'est aussi un très bon système et que ça fonctionne très bien. Il n'empêche que euh, ne jamais rencontrer les gens avec qui on bosse, c'est pas facile. Donc, pensez à organiser des rencontres régulières. Régulière ne veut pas dire fréquent. Ça peut être une fois par an ou deux fois par an, c'est pas grave. Mais c'est bien aussi un moment de mettre des visages sur les gens avec qui on bosse. Et surtout quand vous arrivez dans une nouvelle boîte, et puis que vous entendez les gens tous les jours, mais que vous ne les rencontrez que plusieurs semaines plus tard. Parce Il y a toujours un effet un peu bizarre de se dire, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on se connaît très bien, et en fait on ne s'est jamais vu, mais en fait on se connaît quand même, et c'est curieux quoi. Donc n'hésitez pas à organiser ça, donc, vous pouvez faire des rencontres officielles, régulières, une fois par an, deux fois par an. Moi j'ai bossé dans une boîte, on le faisait une fois toutes les six semaines, ça passait très bien, c'était très efficace, le résultat, tout le monde était en full remote. Et vous pouvez aussi vous autoriser à faire des informels entre les deux. c'est-à-dire euh, C'est un truc qui se fait beaucoup chez Nextcloud, où ils sont. Euh, ils sont euh, combien ils sont maintenant Une petite trentaine, je crois, chez Nextcloud. Et, euh, et donc, ils se font régulièrement. Euh, tous les 4, 5 ans, pour le coup, eux, ils ne sont pas réguliers. C'est justement des points critiques euh, de l'organisation. Mais entre ces points officiels où ils se rencontrent tous, ils font des informels. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a 3, 4, 5, 8 personnes de la boîte qui ont décidé de bosser sur euh, la même feature ou le même ensemble de sous-projets de, de, de, de, du produit et qui du coup se disent « Ah bah, euh, vous venez chez moi et puis euh, bah, pendant euh, 4, 5 jours, euh, on bosse ensemble ». Et donc, hop, ça rassemble les gens, ça fait des espèces de mini hackathons ou de trucs, euh, et ça fait des toutes petites équipes où les gens, en plus, passent du temps ensemble, se voient. Souvent, en plus, ils en profitent de faire ça au moment de la fête de la bière ou de la fête du vin. Ou de... Donc, ça donne aussi un bon prétexte pour pouvoir tous se voir et passer du temps ensemble. Mais ça fonctionne extrêmement bien parce que ça, ça crée du tissu social une, une vraie cohésion, ça crée des amitiés, en fait. Et mine de rien, on, bah, on passe du temps, encore une fois, sur notre travail, quoi. Favorisez tout ce qui est meet-up avec vos utilisateurs, hackathons, etc. Mais de c'est une façon de rencontrer les gens qui est aussi vachement enrichissante parce que vous partagez sur le fait de, sur votre travail quotidien et sur là où vous voulez l'emmener et comment vous travaillez avec les gens. Donc en termes de collaboration, travaillez où ça vous convient, comme ça vous convient. Impliquez-vous, proposez des évolutions, proposez des changements, rien n'est jamais figé, on peut toujours améliorer les choses. Donc euh, « release early, release fast », comme on dit. Donc, euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et surtout, ne faites pas grand-d'avoir. Ne vous coupez pas, ne vous mettez pas de côté. Euh, voilà. Je reviens sur la partie euh, « revenir sur soi », qui est euh, celle que je, je décrivais tout à l'heure comme étant peut-être un, un des points un peu critiques. Euh, L'idée, c'est qu'il va falloir garder confiance en vous. Vous êtes à distance vous n'avez pas forcément une validation permanente de ce que vous êtes en train de faire. Et chez certaines personnes, c'est important. Je sais que chez moi, c'est très important. Euh, en gros, vous ne valez pas moins que les gens qui sont présents au bureau. C'est pas vrai. Donc ne vous collez pas une espèce de pression, comme vous, il faut que vous fassiez plus ou mieux que les gens qui sont présents et qu'on peut voir travailler du coin de l'œil. Ok, vous êtes chez vous, mais vous, vous n'avez pas besoin de vous mettre la rate au bouillon. Vous ne valez pas moins bien. Au contraire. Un bon moyen, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les icebreakers. C'est-à-dire, quand vous faites une réunion, notamment une réunion orale, etc., il n'y a pas pire que de dire tout le monde est là, bon alors on commence. Donc, le point A, c'était, c'est horrible quoi. On rejoint une room de discussion, dans les 15 secondes, boum, ça part. Dit, ah, super, vous faites ça quand vous arrivez dans un bureau physiquement, dans une réunion, vous rentrez dans un salle, vous faites, bon, alors, le point A, c'est, euh, non, le premier truc que vous faites, c'est salut, comment ça va, tu vas bien, etc. Les icebreakers, à distance, c'est exactement ça. Dans une boîte où j'étais, un des petits jeux qu'on faisait, c'est qu'on avait une minute pour trouver le gif le plus fun ou le message de comédie de la semaine le plus absurde qui soit. Et, il fallait, et donc il y avait une proposition et un, et un vote à la majorité derrière. Et c'est con, mais c'est des bons moments. D'un seul coup, on se demande un peu des nouvelles, ou comment ça va. Bref, on n'est pas tout de suite plongé les nez dans le boulot. Quoi. Euh, ça, c'est ma slide que je déteste le plus parce qu'elle est, elle est juste dégueulasse. Chicken one-one. Euh, N'hésitez pas à prendre des nouvelles des gens et à les discuter avec les gens. 3 minutes, on se connecte, on dit salut, ça va, tu vas bien, etc. Bon. J'ai énormément appris d'un directeur technique à qui j'ai bossé, qui tous les mois passait voir chacun des membres de l'équipe individuellement. Et qui, euh, qui allait 5 minutes, hein, euh, en audio, euh, voire en vidéo, en disant voilà, je, je voulais juste m'assurer, ça va, tout va bien, pas de soucis, pas de problème, pas de. Et on savait que c'était là. Et quand il y avait besoin, on savait qu'on pouvait avoir cette, cette soupe à plat. Et Minora c'est extrêmement bienveillant. Et d'un seul coup, on ne se sent pas comme un mec mis à distance ou une nana laissée de côté. On sait que voilà, on est présent et on va s'occuper de nous. On va venir discuter avec nous et, et on ne va pas être laissé tout seul. L'idée, ça va être de ne pas s'isoler et de, de vaincre l'isolement, comme c'est extrêmement bien écrit. Donc l'idée, ça va être d'être toujours présent pour les autres, de s'ouvrir aux autres, d'aller discuter avec les gens, d'aller parler, etc. Et surtout, d'éviter de s'enfermer volontairement ce qu'on appelle le syndrome du cabin fever, qui est une, une, un des trucs les plus dramatiques qui soit, notamment quand on bosse à distance. C'est le fait de petit à petit se couper du reste de l'équipe. Et petit à petit se dire que bon, on ne partage pas bien, on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les mêmes envies, etc. Quand vous commencez à vous dire ça, dans les trois mois, vous démissionnez. Croyez-moi et il euh, n'y a pas pire que ce syndrome là parce qu'une fois que vous êtes rentré dans cette spirale là réussir à sortir de ça c'est extrêmement compliqué on se retrouve à regarder les trucs moi je me suis retrouvé une fois dans une situation j'étais le, le premier dev front de la boîte j'ai fait rentrer euh, 10, 15 personnes derrière que des gens géniaux avec qui je rêvais de bosser et on a recruté ces gens là et vraiment on a conçu une équipe qui était formidable et je me suis retrouvé au bout d'un moment à me dire putain c'est une équipe de rêve c'est tous les types et toutes les nanas avec qui je rêvais de bosser c'est vraiment top on dépote comme des tarés c'est vraiment cool je sais pas ce que je fous là. Mais c'est vraiment une super équipe. Et de fait, je m'étais tellement acharné à rassembler les gens avec qui je voulais bosser que je ne m'étais même pas préservé une place pour moi. Et donc à la fin, je regardais le truc et je me disais, putain, c'est génial. C'est une équipe du tonnerre. Juste, je ne je sais, sais plus ce que j'ai à faire dans cette équipe. Et ça, c'est clairement un syndrome de Kevin fever, Et j'ai démissionné trois mois après. Donc, euh, donc voilà euh... ne perdez pas ça de vue et si vous commencez à sentir que vous vous éloignez allez chercher les gens, allez leur dire, dire je, je comprends pas, je suis censé faire quoi Moi, qu'est-ce que j'apporte, c'est quoi ma valeur ajoutée dans l'équipe c'est quoi, quels sont les points sur lesquels je suis fort et sur lesquels vous avez besoin de moi enfin... expliquez-moi, quels sont les rôles de chacun Partez tous toujours d'un principe de bienveillance. C'est extrêmement simple, surtout quand on est à l'écrit, de mal comprendre ce qu'on vous dit. Et de prendre un peu de travers, et de prendre une remarque un peu bizarre, etc. Donc, partez du principe que personne ne vous veut de mal. Personne ne vous hait. Pas dans les gens avec qui vous bossez, quoi. Vous avez peut-être des ennemis ailleurs, mais pas dans les gens normalement avec qui vous bossez. Partez du principe que on, personne ne vous veut de mal. Et s'il y a une réflexion que vous prenez mal, tout de suite, toujours pareil, passer en audio. C'est quoi le... Il y a un truc, j'ai pas compris, c'est quoi le problème Et généralement, la personne en face, elle vous dit, ah, non, non, c'est moi qui me suis mal exprimé. Je... Non, non, pas du tout. Je cherchais juste à te dire que. Et, voilà. et ça va casser tous les problèmes. Donc euh, partez de ce principe de bienveillance. Ensuite, comment on passe à l'échelle euh, Parce que c'est bien beau, mais euh, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir euh, faire grossir une équipe. Euh, considérez que euh, tout est public, tout est ouvert et tout est disponible. Plus vous rendez les informations intégralement publiques, salaire compris, ça aussi c'est un vrai tabou français, mais salaire compris, et bah ben, tout se passe beaucoup mieux, parce que tout le monde sait ce qui se passe, à quel endroit. Favoriser tout ce qui est euh, auto-organisation, euh, ce que j'appelle sage et responsable, c'est-à-dire n'essayez pas de micro-manager les gens, de micro-encadrer les gens, laissez-les faire, les gens sont adultes et responsables. C'est facile après de recadrer un peu en disant, écoute là, peut-être qu'on devrait s'organiser un peu mieux, peut-être qu'on devrait travailler un peu mieux, mais laissez les gens faire quoi éviter tout ce qui est euh, euh, micro points, notamment euh, tout ce qui est dans les, les, ce qu'on appelle les shadow IT, tout ce qui est euh, les slacks euh, ou les canaux IRC secrets, euh, réservés à une partie de l'équipe, parce que c'est là que ça va bitcher un maximum sur le reste de l'équipe et pareil, ça crée des atmosphères qui sont quand même vachement toxiques et vachement néfastes. Ok, il faut essayer d'éviter ça. Euh, moi j'ai essayé d'organiser beaucoup ce, qu ce que j'appelais les verres au bar, c'est-à-dire que c'est hyper facile quand on sort du boulot de dire « Allez viens, on va boire un verre », on va boire un coup avec 3-4 collègues et puis voilà. Et je du compte dans une boîte où j'étais en remote, que à chaque fois qu'on faisait des réunions régulières, à chaque fois il y avait un petit noyau de personnes qui semblait beaucoup mieux s'entendre et qui se connaissaient beaucoup mieux. Et en fait, j'ai compris que c'était des gens qui venaient beaucoup plus régulièrement au bureau et qui allaient régulièrement boire des verres le soir ensemble. Et du coup, forcément, ça crée, ça, ça crée du lien et ça crée de la private joke et ça crée tout ce, ce lien-là. Donc, c'est un truc qu'on a essayé d'instaurer après à distance. Et typiquement, on, on fêtait des trucs, on se lançait des visios et on avait chacun une bière. Et puis, bon, on était chacun chez nous dans notre canapé, mais, mais c'est tout con et ça marche hyper bien. Et d'un seul coup, bah, c'est à peu près la même ambiance et on reproduit des trucs. Ça marche hyper bien quand on fait les, les sorties des releases ou des trucs comme ça. C'est vraiment hyper efficace. Vous pouvez travailler autour du globe, c'est tout à fait possible. Il y a plein de boîtes qui en sont l'exemple, Mozilla en est une notamment, ou mon collègue qui était à Cuba en était une aussi. En gros, vous tuilez vos horaires et vous faites en sorte que bah, vous savez que vous allez avoir deux heures de, de tuilage où vous allez être présent ensemble parce que vous êtes sur des fuses horaires décalés. Bah, vous utilisez ces deux heures pour travailler un maximum ensemble, puis après, bah, vous passez le relais. Et quand vous êtes vraiment sur des fuses horaires qui ne se touchent pas, généralement, vous avez toujours quelqu'un qui est intermédiaire, donc ça permet de faire un tuilage, de tuilage, et puis petit à petit, ça fait une vague qui passe comme ça d'équipe en équipe. Si vous êtes en travail avec des clients, euh, n'hésitez pas à leur expliquer vos méthodos, votre façon d'agir, les échecs que vous avez connus. Bref, restez transparent. Quand il y a un truc qui merde, il y a un truc qui merde. C'est pas grave, on est humain, quoi. on n'est pas des machines. N'hésitez pas à dire quand ça se passe, et ça se passera bien, il n'y aura aucun problème. Votre client qui ne comprend pas ça, généralement, c'est pas un mon client. En tout cas, c'est celui qui va vous faire chier par la suite pour des conneries. Euh, malgré tout, c'est hyper facile de tomber dans le burn-out, donc essayez d'éviter ça au maximum, c'est-à-dire pas de boulot euh, en dehors de, du temps de travail, euh, voilà, à un moment vous bossez, vous bossez, vous bossez plus, vous bossez plus, mais vous faites une vraie coupure. Dites-vous que vous n'êtes pas une perle rare, vous n'êtes pas une licorne, pas un mouton à cinq pattes, je suis désolé, mais c'est mieux comme ça, c'est ce qui vous permettra de vivre jusqu'à 80 ans passés. Donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon, c'est pas parce que vous n'êtes pas là que ça ne peut pas bosser. D'autres personnes peuvent prendre le relais. d'autres personnes peuvent faire la chose, surtout si vous avez euh, transmis le la doc correctement. Gardez du temps pour faire ce que vous aimez, vos projets perso. Il y a une très bonne conf d'Uber Sablonniak qui s'appelle Projet Perso 42, une aventure ultrasonique, où il explique pourquoi il fait des projets perso et il explique notamment un de ses projets perso. et en fait, il explique à quel point c'est bénéfique pour lui aussi en tant que travailleur, de, en dehors du temps de travail, garder du temps pour lui et travailler pour lui. C'est une excellente conférence, n'hésitez pas à aller la regarder. Et encore une fois, ne vous faites pas oublier dans votre contexte quotidien de travail. Les différentes leçons de l'open source là-dessus, et c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir enrichir un peu notre travail quotidien, c'est de se dire que quoi que vous fassiez, vous fournissez forcément un travail qui est intéressant. Il n'y a, a jamais de travail à fond perdu, c'est pas vrai. quoi. Il y a toujours des choses intéressantes à tirer du travail des uns et des autres. Donc inspirez-vous de ça. Inspirez-vous de, de, de, des travaux qui sont fournis par vos collègues et, euh, et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Facilitez l'accès à l'information, encore une fois la documentation, etc. Rencontrez des gens, impliquez-vous et impliquez les gens avec qui vous travaillez. Donc en gros, partagez, diffusez, rencontrez les différentes personnes et euh, ne forcez jamais, et ne paniquez pas, plus vous allez forcer, plus vous allez stresser et plus vous allez rentrer dans une spirale infernale. Donc, euh, donc euh, quittez un peu ce, cet esprit-là. Donc, est-ce que vous êtes prêts à passer au télétravail Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. <rire> euh, J'espère juste que vous allez avoir des, des billes au moins pour le faire. L'idée c'est comment expérimenter tout ça eh ben, euh, ne passez pas au full remote demain pour l'intégralité de la boîte. Euh, erreur, je, je, ne dites pas que je vous ai dit de faire ça, vous allez dans le mur si vous faites ça. Euh, commencez par vous dire qu'il va falloir expérimenter tout doucement. Trouver des gens qui sont intéressés pour commencer à travailler en télétravail et puis euh, commencez à le mettre en place. Une journée, deux jours, trois jours, et puis petit à petit vous allez mettre ça en place, vous allez vous planter. Vous allez forcément vous planter. C'est ce n'est pas grave. Vous itérez, et puis vous faites un peu mieux, et puis vous trouvez d'autres solutions. Ce n'est pas parce que ça plante une première fois que ce n'est pas possible. C'est juste que ce n'était pas les bonnes conditions pour le faire. Et petit à petit, ça va venir. Ça va prendre du temps, hein. surtout si vous voulez passer sur du full remote pour l'intégralité d'une équipe et que vous ne le faites pas du tout. Ça va prendre du temps. C'est des choses à changer, mais ça va venir. S'il y avait un conseil que j'aurais voulu qu'on me donne au départ quand j'ai commencé à bosser en télétravail, c'est que tout est asynchrone. À partir du moment où vous mémorisez ça, vous êtes tranquille. Ce n'est pas parce qu'on vous pose une question que vous devez répondre dans la minute, C'est pas parce que vous posez une question qu'on va vous répondre immédiatement. Donc il va vous falloir garder... Il faut vous autoriser, vous, à ne pas répondre tout de suite parce que vous êtes focalisé sur autre chose. Et, et ne pas culpabiliser de ne pas répondre immédiatement. Et il faut vous garder toujours un moyen sous le coude pour pouvoir faire autre chose si on ne vous répond pas immédiatement et pas rester bloqué deux heures à dire ben, « du coup je fais quoi ?». Donc il faut être agile et réussir à s'autonomiser un maximum. Mais si vous gardez en tête que tout est asynchrone, vous n'aurez aucun problème à, à mettre en place le télétravail. Voilà, je m'appelle Mad, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ce que c'est probable. Euh, je suis un vieux, vieux du web, je bosse donc chez All West Data qui est un hébergeur infogéreur. On a la quasi-totalité de nos équipes maintenant qui est en, en full remote. Et euh, bah, de fait, ça se passe bien. Ça fait dix ans que je passe dans différentes boîtes où il y a toujours eu du remote. Et euh, il n'y a jamais eu aucun souci. En tout cas, je n'ai jamais quitté une boîte à cause du remote et d'une mauvaise implémentation du remote. Donc c'est possible de le faire. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, peut-être une, et... ou donc on peut se permettre de... ah oui c'est vrai qu'on peut déborder parce qu'après on mange, enfin, sauf si vous avez faim je ne vais pas vous retenir voilà. oui, une question il euh, y avait une boîte, il euh, y a deux ans, à PyCon à Rennes, euh, je crois que ça s'appelait Always Data, je ne sais pas si tu connais ouais. et, euh, et qu avait, euh, qui, lançait, enfin, qui cherchait à recruter, mmh. et qui refusait le remote. Qu'est-ce qui s'est passé en deux ans Qu'est-ce qui s'est passé en deux ans euh, C'est une, une bonne question. Alors moi, je suis, euh, je suis chez Always Data depuis le début de l'année. Donc euh, c'est euh, relativement frais encore pour moi. Euh, malgré tout, euh, en fait, il y a déjà des gens qui... Euh, qui était en remote euh, chez All Data, en l'occurrence il y a un des cofondateurs de All Data qui était déjà à distance parce que je crois que Nico ça fait quelques années qu'il est avec ça déjà donc euh, voilà et qui lui-même est le premier à dire ouais je travaille à distance ça se passe bien et puis petit à petit ça s'est euh, généralisé euh, David travaille à distance aussi, il euh, y a d'autres personnes qui travaillent à distance et en fait il se trouve que là jusqu'à présent on avait des bureaux sur Paris où on se retrouvait et il y a une partie de l'équipe qui part aussi à distance et donc cette partie de l'équipe quittant les bureaux on commence à se dire que c'est pas très intéressant de concerner des bureaux encore et qu'on peut tous passer au travail à distance et clairement on a suffisamment expérimenté sur ces dernières années et mis en place des bons process chez All West Data pour être maintenant extrêmement confiant sur le fait que si on recrute des gens, il n'y aura aucun souci à le faire en remote. Et ça se passera très bien parce que c'est vraiment inclus maintenant dans l'ADN de la boîte. Alors peut-être qu'effectivement il y a deux ans on disait que c'était pas prêt, qu'on n'était pas tout à fait prêt à accueillir des nouveaux entrants tout de suite en remote. Euh, maintenant je pense que c'est quelque chose qui passera sans aucun souci et sans aucune difficulté parce qu'on a l'intégralité de notre travail est vraiment déportée, donc il n'y a aucun problème.